Salut à tous, ici Tsukosi Wandafoli! Montagne Manguru! Et aujourd'hui, on est encore avec Lorraine Cruz, encore une fois. Bah oui, tu m'aimes trop, hein. C'est ça! C'est hein. ça! Matin, bon. il me kiffe! Alors en gros, aujourd'hui, c'est Lorraine Cruz va aller draguer des hommes on va voir un peu les réactions. Vous aimez mmh. ça, vous aimez bien? Ouais. Voilà. Excuse-moi, je te trouve super mignon. Sérieux? Ça te dirait de me passer ton numéro? C'est quoi, c'est filmé euh... <rire> Non, pas du tout. Bah, pourquoi ça serait filmé Je peu Comment tu me fais du dedans comme ça et, bah, et alors <rire> Pourquoi pas Pourquoi une fille pourrait pas faire du rentre dedans En plein milieu comme ça. Et bah bien sûr, mais j'ai aucune honte. Ah bon Je suis ouverte. Excuse-moi. J'ai une petite question. Bonjour, oui. Bonjour. Est-ce que t'es en couple Euh. Non. Non Du coup, ça dérangerait pas de me passer ton numéro Non, y a pas de souci. C'est vrai, tu veux Ouais. Ok. Vrai, ouais. Ça va? <rire> oui, je vais très bien. Euh, tu vois, arabe ou français? Euh, je suis euh, française et arabe. Arabe? Ouais. Oui, Marocco. voilà. Maroc? Maroc? non. Je suis tu... tunisienne. Et vous? Soudanais. Soudanien. Soudanien, d'accord. Je vais près de moi voyager à Tunis. Ah, c'est bien, c'est beau là-bas. Bonjour, j'adore votre style. Merci. Ouais. Dites-moi, vous avez un numéro Je suis un peu au tac au tac, mais euh, du coup, je me suis dit pourquoi pas avoir votre numéro de téléphone. Non ah, désolé. Vous êtes déjà casé Non, mais... D'accord, il n'y a pas de souci, je respecte. Au revoir. Merci. Super, vas-y. C'est enfin, ouais, plutôt joli. Merci. C'est exactement mon délire, tu vois. Ah, bah c'est super, alors. Les cheveux, les vêtements, tout ça. Merci, c'est euh, gentil, a merci. Pas de oui, très bien. Ça va. Je me demandais un petit truc. Vous ressemblez à un acteur ah oui Ouais. pas J'ai plus son nom en tête, mais en tout cas, il ressemble à un acteur. Ouais. J'aime beaucoup la barbe, le style, impec. Qu faut... ouais. Et euh, dites-moi, vous avez un numéro je de téléphone pas... ouais. Ouais, ouais. ouais Ok. Mais si ça te dérange pas, je vais... note, tu t'appelles comment Florent. Florent. Excuse-moi. Oui. Bonjour. Salut. T'es Salut. de quelle origine Laos. Laos C'est où ça à Côté du Vietnam. Ah, d'accord! Vraiment je me je voulais être assez. Ah, euh, je voulais juste ton numéro de téléphone en fait. Vas-y. Vas-y? Ok, super, euh, vas-y. Ah bon? Mais tu m'as vu tout à l'heure quand tu m'as dit ça? Ok, <rire> Bonjour. J'adore ta démarche, j'adore ton style et j'aimerais juste savoir si t'as un numéro de téléphone à me passer. Ouais? Ouais? <rire> Elle a de l'avoir là, c'est. <rire> <rire> Dis-moi. Euh... Ah, Excuse-moi, c'est pour une caméra cachée. <rire> c'est bon Aucun souci. D'accord. Elle est juste non. là, la caméra. <rire> Mais il n'y a vraiment pas de souci. Euh... <rire> tu veux vraiment que je prenne ton numéro <rire> Non, il vraiment dire... Allez, vas-y, cours. Vas-y, merci. Au revoir. <rire> je vous dérange pas Non, pas Non Je me suis dit que j'aimais beaucoup votre style. Et euh, vous avez un bon regard aussi. Merci à vous. Du coup, euh, pourquoi pas euh, s'échanger euh, nos numéros de téléphone, aller boire un verre, enfin ce que ce que vous désirez. Euh... <rire> <C 'est fou. rire> pourquoi Bonjour monsieur, vous allez bien Oui. Très bien oui. J'aimerais juste savoir, est-ce que vous pouvez me passer votre numéro de téléphone, si oui. ça ne vous dérange pas, pour faire plus ample plus connaissance non. Non, vous voulez non, pas Désolée. Y'a pas de soucis, je respecte votre choix. Au revoir. Excuse-moi. Bonjour. Euh, J'aimerais juste euh, savoir si euh, t'as pas un numéro de téléphone à me passer. Bah, pour faire plus ample plus connaissance. C'est vrai, tu veux Ok, bah vas-y. Tu t'appelles comment Samy. Pas. Oui. En tout cas, vous me plaisez énormément. Vraiment. J'aime beaucoup les, les âmes de, de votre style en fait. Sinon je ne serais pas venue vers vous. J'ai pas... D'accord. Euh... Vous voulez bien Votre numéro de téléphone du coup 06107. Ah, Elle ah, bon. fait un peu froid du coup j'ai un peu du mal. C'est pour une caméra cachée qui est juste ici. <rire> super super bien sapé. Ouais. Je te jure j'aime trop ton... Euh, je voudrais savoir ce soir tu fais quoi Alors, Le problème c'est que ce soir je rejoins ma copine. Ah, t'as une copine, merde ouais. <rire> Dommage pour moi, j'arrivais trop tard. Bah, tu sais. Bon, bah écoute, après, cas, de rien. rien. Au sais, revoir, merci. Donc, tu vois, tu m'as perturbée carrément. <rire> je me suis pris un... On se pas, je crois. Non, on se connaît ouais. pas, mais euh, je te trouve super mignon. Ouais. Du coup, je me suis demandé euh, pourquoi pas avoir son numéro de téléphone ou euh, ouais. te proposer un verre ce soir. Bah, D'accord. Voilà. Tu regardes quoi oh, Ça a l'air d'être palpitant. Non. Non, du tout. <rire> non, comme ça, bah, je te trouvais intéressant. Je me suis dit si je te proposais d'aller boire un verre ou un truc comme ça, ou qu'on s'échange ouais. notre snap. Non, ok, il n'y a pas ah, de oui. souci. Euh, bon, en fait, je suis un peu le de Ah, parce que je te trouvais mignon et du coup, je me suis dit... Bon, euh, non, pourquoi si, Ben bah, non, du tout. Obligé. Tu te fais souvent harceler euh, comme ça, enfin... <rire> En merci d'avoir visionné la vidéo bon de mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et allez suivre le reste sa chaîne, allez oui, vous abonner, allez, allez, voir. allez voir ces vidéos, c'est important. Vous allez voir, je suis mais complètement taré. Voilà, vous allez cliquer ou je vous frappe Vous allez cliquer <rire> Allez, parfait